Tu as l'impression qu'on te ment, Béatrice, parce que euh, tu es la proie. Voilà ce que me renvoie ton énergie. Tu es la proie dans une euh, dans une steppe, dans la savane. Tu es la gazelle. Tu choisis ce rôle. Tu choisis cette, ce masque-là, cette vibration-là, parce que ça ça te sert. Ça, ça sert à toujours chercher. Ça te pousse à avancer. Donc ce, ce système de... J'ai l'impression qu'on me ment toujours. Elle a uniquement pour te faire sortir de ta zone de confort, pour te faire chercher quelque chose, pour te faire bouger. C'est un peu le, la, la, la fourche du diable qui te pousse vers un chemin. Il te faut quelque chose. Et derrière, ça me dit que tu polarises une, une, une énergie en négatif, c'est-à-dire en on me ment. Avec une sensation derrière de je dois ver, je dois faire mes preuves. Ouais. Alors ça, ça, va, ouais. ça Ça, commence à te faire bouger. Donc, tu dois absolument faire tes preuves et pourquoi sur ce Et pourquoi est-ce que tu es sur ce, euh, -ce, ce mécanisme-là. Euh, tu veux à tout prix qu'on te reconnaisse. Bon, ça, c'est un peu random comme, euh, comme, euh, comme réponse. Donc, il y a la reconnaissance de tes capacités, précisément. Tu veux... Euh, tu as une injonction qu'on reconnaisse tes capacités. C'est un moyen pour toi de, de te reconnaître, c'est un moyen pour toi de te lier à l'autre plutôt. Donc ce mécanisme, donc cette paire de lunettes qui te fait, qui te montre la, les paroles des autres comme étant des mensonges, te permet d'être lié à l'autre. C'est comme si tu étais addict à, à ce qu'il y a derrière le mensonge, comme une, comme un, une abeille est addict au, au nectar des fleurs. Alors, à quoi tu es réellement addict Ah ok, tu t as la croyance d'être Sherlock Holmes, si je te traduis ça de la, de la meilleure manière qui soit. Euh, pour toi tu es Sherlock Holmes, et tu n'as aucune raison de te fier aux autres, si ce n'est en découvrant par toi-même ce qui est, est, qui est vrai. C'est une manière détournée pour toi d'aller à l'encontre des règles. Ouais voilà, c'est ça. C'est ça qui te devait te faire bouger du coup. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose sur cet étage-là je vais je vais à peu, à peu à peu élargir le propos. Euh, ok. T'établis un, un rapport de domination soumission. Les autres étant dominants et toi dominé, euh, les autres ayant le pouvoir, toi ne l'ayant pas. Euh, et c'est ta seule ta seule arme est la ruse et ta seule arme et ta perspicacité et ton intuition pour pouvoir déjouer les pièges. En fait, tout ce chemin d'explication, pour te dire qu'en gros, euh, ça me dit que tu restes avant tout une biche. Mais dit comme ça, ça ne va peut-être pas te parler euh, mentalement parlant. <rire> Alors, ouais, tu te crois dépossédé de ta force tout ce, toute cette histoire que tu te racontes là, pour cacher un fait, tu te penses et tu vibres au fond, je suis dépossédé de ma force, je n'ai pas de pouvoir en ce moment. Tu recherches des, une structure, tu recherches des, des acolytes, tu recherches des compagnons, des compagnes qui soient fiables. Pourquoi Parce que tu te penses sans pouvoir. Pourquoi Parce que tu te, tu te penses et tu te sais à l'intérieur, en fait, plus que tu te penses. Tu te sais, littéralement, être nu sur la banquise, face aux vent glaciales, sans protection. Et ça, c'est juste une paire de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger ça pour, euh... Parce que pour le coup, ça va parler à tout le monde, je pense. Ok. Fais une synthèse de ce que tu sais faire. Je renvoie l'information dans le groupe en même temps. La meilleure manière de, euh, de trouver ce à quoi ce qu'on, la meilleure manière de trouver ce qu'on est capable de faire, c'est d'accepter de le faire. C'est d'accepter de se mettre en lien avec l'autre. C'est de faire une synthèse grâce à ces expérimentations, à ces expériences de qu'est-ce que j'apporte et surtout qu'est-ce que je m'apporte. Donc ce soir, j'ai l'impression que le groupe vibre, en tout cas on est sur la, sur la thématique, sur la problématique de comment me reconnaître. Comment, euh, comment me reconnaître sans me justifier Comment être présent pour moi Quels sont les moyens que j'ai pour être présent pour moi Est-ce que je suis réellement présent pour moi Et qu'est-ce que je me cache à ce, à ce propos Qu'est-ce que je monte à ce propos On va explorer toutes ces thématiques ce soir. Voilà, j'en ai terminé avec toi. Merci pour ta question, Béatrice.